Bienvenue sur ma chaîne YouTube Glody Officiel On se retrouve jusqu'après... Générique Bienvenue chez moi. Allez. Montez le jelly. Montez On parti. 1 Go. C'est parti. Monte mode ingénieux et un peu de rapidité. Allez, venez, venez. Les genoux rapide, go, les Viens, viens, deviens. N'hésitez pas à donner un pouce bleu, à la, un pouce bleu, et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux TikTok, TikTok et Instagram. Moi, je vous dis d'aller brancher vidéo.